Tous les ans, aux mêmes dates, les rôlistes quittent leurs confortables habitudes. L'appel de la nouveauté devient irrésistible et ils s'inscrivent par centaines à des événements qu'ils mettent parfois des semaines à préparer. Ils regardent au-delà de leur table habituelle et s'envolent vers de nouvelles rencontres. Ils migrent en convention. Quelqu'un vu Greg Non, pas du tout. Mais euh, il a dû se faire refouler comme à chaque fois. Pas enfin, taquette, hein, il arrivera bien à trouver un moyen pour rentrer. Ouais. L'année dernière, il avait essayé de se planquer dans ma valise que j'aurais tirée jusqu'ici. Mais il l'a fait. Le problème, c'est que personne n'est venu pousser sa valise. Oui. Ça fait combien de maintenant d'années qu'il a pas réussi à entrer. Bah, ça fait trois ans. puis qu'il avait rendu ce MJ complètement fou. C'est marqué ici. Cible si, une non, créature avec Je te dis que dans le guide du maître C'est pas la même chose alors Je m'en fous du guide du maître Dans non, mon guide du joueur, bon bonheur, Je joue bonheur, avec le guide du maître, du maître tout. Moi je joue avec le guide du joueur C'est marqué cible si créature Une le créature, créature peut bonheur. être alliée, Ennemi Ou moi même décide. Je me frappe Et encore si j'ai envie Tiens je me frappe Mais Arrête mais sortez le J'en ai marre là Et si vous approchez Vous prenez un dédice Vous prenez un dédice là Vous êtes à l'air libre Et vous prenez une inégalation on se retrouve à 13h pour manger Ah bon On se retrouve je à 13h pour manger. À celle -là. Bon. bon, bon bah tout à l'heure 13 à hein. 13h. Merci. Je Et moi, je me suis à l'année dernière. J'espère que le va faire la suite de son scénar. C'est là toi. T'es en retard. Qu'est-ce que tu fais oh, J'évalue les MD pour ma nouvelle rubrique de blog. Bon, sinon, vous allez bien Alors bonjour tout le monde. c'est une partie de démonstration de Nightcrawler. On est euh, quatre, on va pouvoir commencer. Donc une partie de présentation de Nightcrawler, deuxième édition. Il s'agit d'un jeu de rôle de type médiéval fantastique qui se passe pour l'essentiel dans une ville tentaculaire qui occupe le centre de cette carte. On joue des truands, euh, des brigands de toutes sortes. Je peux vous envoyer l'histoire par email si vous préférez en fait hein Parce qu'on va continuer sans elle, non On est en fourche Merde, c'est saine non, non Non, non, non, non Non, non. Salut, salut, salut Et euh, j'ai amené toutes mes notes de la dernière fois, j'ai trop hâte de faire la suite de ton scénar. Quel scénar Bah celui de l'année dernière, ou alors suite 2005, ça fait 7 ans que j'attends ouais, la suite. mais C'est euh, le même que l'année dernière, de toute façon, ah pas bon de ouais. Bah et la suite alors Je suis en train décrire. Euh, ouais. bah, bah écoute, sinon, j'ai un perso de secours. mais pas de soucis, attends, je, de toute façon, je vais le terminer. Ah attends, cas, ça, ça, ça c'est son background Alors, vous empruntez le, le couloir que vous avez découvert dans la bibliothèque, et là, il y a des escaliers qui descendent. Vous les empruntez pendant environ 3 minutes, vous entendez des bruits bizarres, il y a des ondes qui bougent sur, le, sur les parois. Et là, vous arrivez en bas des escaliers, vous entendez un bruit. Et là, tout d'un coup, un zombie. Vous me passez le J'évite de regarder ouais. le zombie directement. Tu peux d'abord genre en de santé mentale. Vous me passez la boisson j'ai pris le foncénier pour éviter ça. Ah c'est cool. Ne le reste des gâteaux. Putain, tu vas arrêter de penser qu'à la bouffe. J'ai besoin de lucide. Qui a fini les sucettes ah, Toi une demi heure Pff, Je me barre. y'a a plus rien à bouffer. De toute façon, ton scénaire il est trop simple. Tout le monde a compris que la belle-mère avait tué son gendre pour qu'il devienne un zombie. Tout ça parce qu'il voulait continuer son culte de nia tranquille. Je vais me précipiter à belle-mère. Non moi. Euh, oui d'accord. Euh... Après deux jours de rencontres intenses, de tests en temps limités et de multiples incarnations, les rôlistes, épuisés, retrouvent avec bonheur la chaleur de leur cercle d'amis. Là, ils reprennent leurs habitudes, chaussent les bottes de leurs personnages fétiches et repartent pour une année d'aventure avant le prochain festival.